Les avantages de la natation, arthrose, obésité, cellulite, avec Greg dans cette vidéo, nous revenons sur les bénéfices de la natation sur ta santé. Après avoir comparé les avantages et les inconvénients de la course à pied par rapport à la natation dans cette vidéo, eh bien Greg revient en détail sur la pratique positive de la natation, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour lutter contre la cellulite ou bien pour soulager ton arthrose et tout ça grâce à la natation. Si t'es pas encore abonné, clique sur le bouton juste en dessous pour s'abonner, t'es prêt, c'est parti Donc là, on a vu un peu l'intérêt de, de faire du sport en règle générale, parce que sur la course à pied ou la natation, ça c'est des choses qu'on retrouve dans les deux activités maintenant. Euh, quel serait l'avantage de faire euh, de la natation plutôt que de la course à pied ou quels seraient peut-être, je ne sais pas, les désavantages d'un sport ou de l'autre ah, Ok, c'est une question très intéressante. Donc la natation, déjà, euh, à noter que c'est quelque chose qui est hors pesanteur. On n'est pas soumis à la contrainte de la gravité lorsqu'on est en natation. Donc, quel effet ça va produire Donc, je suis dans l'eau et j'ai plus de contraintes sur les articulations, c'est-à-dire qu'il il euh, n'y a plus la contrainte de la gravité sur les articulations. Donc je peux venir en natation, venir bien chercher loin dans, dans les amplitudes et entretenir tout le phénomène articula articulatoire. Donc c'est très bénéfique pour les gens qui ont de l'arthrose, mmh. qui sont en surpoids mmh. euh, pour ce point-là. Ensuite, euh, la natation aussi, ça, ça permet de lutter tout ce qui est troubles veineux, circulatoires et lymphatiques. Donc en fait, tous ceux qui ont les jambes un peu lourdes, euh, gonflées, ça permet de produire un drainage. Comment se fait ce drainage veineux Parce qu'en natation, on fait des contractions rythmiques, contractions, relâchement et ça, ça provoque donc le drainage. Ensuite, il y a un autre point important, c'est qu'en natation, il y a l'eau. L'eau crée des micro-massages et ça permet de favoriser cette circulation aussi. Après, euh... donc, donc du coup, en fait... Euh... Tu vas m'expliquer que là, la natation, ce qui est intéressant, c'est vraiment pour les personnes qui seraient en surpoids mmh. euh, ou bien les personnes qui ont des jambes euh, un peu volumineuses. Donc mmh. ça permet de, de drainer, d'éliminer euh, les, probablement les déchets, de faire circuler aussi le sang justement mmh. pour éliminer tous ces déchets. Mmh. Euh, L'intérêt du coup, euh, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire euh, si on a euh, de la cellulite par exemple, est-ce que ça peut être intéressant ah oui, c'est très intéressant, très recommandé chez les femmes qui ont de la cellulite. Ok, mm. okay. donc euh, l'activité de natation finalement c'est bon pour euh, drainer la peau et, euh, et puis euh, drainer l'ensemble du corps, surtout au niveau des jambes. Mm. Euh, ça marche aussi au niveau du haut du corps j'imagine. Mm. Euh, et puis aussi, bah, tu l'as dit, euh, tout ce qui est amplitude, on peut en parler peut-être un peu plus par rapport à ça Ouais, donc en fait il euh, y, y a quelque chose qui est récurrent, euh, parce que moi je suis kinésithérapeute, c'est que souvent les gens ils se plaignent d'arthrose, ils disent que j'ai de l'arthrose, je me sens raide. Ouais. Et en fait l'arthrose en partie, euh, ça, ça vient d'un manque de mobilité. C'est-à-dire que les, tous les muscles autour s'enraidissent, l'articulation est un, un petit peu désaxée, et ça comprime et ça provoque, c'est une des raisons qui provoque l'arthrose. La natation, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus cette contrainte de la pesanteur qui comprime l'articulation, mais on travaille en apesanteur. Et en plus, en natation, on vient chercher bien loin dans les amplitudes, donc ça, provoque, ça lubrifie le cartilage. Donc mm -hmm. c'est très bien pour ceux qui ont de l'arthrose et des raideurs articulaires. D'accord, donc est super efficace. Donc. On avait dit d'un point de vue santé avec l'oxygénation, pour le bien vieillir, et puis l'arthrose, souvent, c'est une maladie qui est liée un petit peu avec l'âge qui avance. Et euh, effectivement, la natation, par rapport à la course à pied, c'est vraiment bénéfique parce qu'on va libérer euh, les articulations, on va les mobiliser davantage, on va aussi euh, les assouplir, c'est ça mm. euh, Donc c'est mieux que la course à pied de ce niveau-là parce que la course à pied, du coup, qu'est-ce que ça entraîne La course à pied, en fait, le problème euh, dans, dans, dans la course à pied, c'est que euh, souvent les gens ils vont courir et euh, ça devient vite accro, ils courent 4-5 fois, fois par semaine ils donnent mm. des contraintes sur leur articulation, ils ne s'étirent pas, ils sont raides. Et du coup, ça, ils ont des douleurs, des tendinites, et mmh. etc. Donc, la course à pied, c'est bien. Il y a beaucoup de bénéfices de la course à pied, mais il faut s'étirer en contrepartie et faire aussi de la natation. Parce que la, la pluridisciplinarité, c'est important. Il faut varier ouais. les activités. Varier les activités Je pour bah, récupérer les bénéfices de la natation et puis récupérer aussi les bénéfices de la course à pied. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, comme d'habitude, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et dis-moi en commentaire et eh bien si tu pratiques déjà la natation, est-ce que as tu as obtenu des résultats Est-ce que tu as perdu du poids